Salut les amis, dans J'espère que vous allez tous magnifiquement magnifique pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. J'ai mis en sur Kra. Faction Le meilleur serveur PvP faction du moment. D'ailleurs, je voulais vous parler un peu de k parce que ce week-end, on a eu euh, 400 connectés. C'est juste un truc de mal, les amis. En fait, j'avais déjà fait l'intro, j'avais dû ouvert deux clés, mais j'ai eu euh, un spawner ship et puis un kit suprême. Mais euh, <rire> en fait, j'avais oublié que je regardais pas. <rire> c'est un peu con, les amis, mais bon, c'est la vie. Donc aujourd'hui, les amis, ouais, comme je l'ai dit, on va ouvrir les clés qui me restent, vu que j'ai fait un peu le con. On va ouvrir des clés, puis ensuite, on va faire peut-être un tombe. Je sais pas que. quand est-ce qu'il est qu y a le prochain tombe. Bon oh, pareil, je lag un peu parce que j'ai plusieurs launchers d'ouvrir en ce moment. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais euh, quand j'ai plusieurs launchers, comme là j'ai mon compte ICONS qui est ouvert, et qui est ouvert, je sais pas pourquoi, mais ça lag, donc euh, je sais pas, il faudra que je regarde ça. Donc dans 30 minutes, il y a un nouveau temple qui démarre et vous savez j'ai pas énormément de stuff. Euh, comme vous pouvez voir, j'ai juste, euh, juste, dans le fond, un kit élite et puis un euh, kit suprême. Uh, fait que ce serait vraiment, vraiment nice si on pouvait euh, obtenir des trucs bien dans ça. Donc, on va commencer par la boîte à spawner. On clique dessus, let's go. Je suis désolé vraiment pour les lags, les amis, comme j'ai dit. C'est à cause que j'ai plusieurs launchers d'ouvert ainsi que ma connexion n'est pas la meilleure. Euh, vous devez vous en douter. Donc, on, on a eu un cave spider, c'est vraiment de la grosse merde. Mais je vais quand même le mettre à l'HDV. Donc, HDV cell, euh, pas mal qu'on pourrait le mettre. On va le mettre à dix mille, sûrement des gens qui vont l'acheter. DAMN, je déteste ma connexion quand elle fait ça les amis, c'est incroyable. Incroyable, vous voyez les autres joueurs ils lagent like pas genre... Regarde on va marquer ça lag. Vous allez voir, ça lag like pas pour eux, c'est juste moi. C'est juste moi, c'est de la merde. Vous ne devez pas vendre cet item. Ah oui, c'est vrai, on peut pas vendre des spawners à l'HDV, j'avais bloqué ça. Regarde, vous voyez, c'est pas, pas le serveur qui bug, c'est moi, ah, putain, je sais pas pourquoi ma connexion est comme ça, mec. Mais... Donc, euh, on ouvrait des clés école. let's go. Wow. nice, super connexion. On a eu un plastron P4 en. Hein, euh... Ok, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai fait, fait un bug. On a gagné tout ça les amis. C'est pas si pire. Au moins on a un nouveau plastron. Mais de toute façon, dans tous les cas, on a le fixe qu'on peut effectuer. Donc voilà, on est tout été fixe euh, sur tout ce qu'on avait. Donc voilà, je vais essayer que ça arrête de laguer les amis. Puis peut-être qu'on pourrait essayer d'aller dans un euh, fight au tombe. À tout de suite. Oh les gars, juste avant qu'on aille, euh, je vais faire un petit peu de mine, ok? Donc, euh, slash mine, on va miser genre 10 dollars et puis on va faire genre 5 mines, ok? Je sais que beaucoup d'entre vous aiment peut-être pas nécessairement ce modèle-là, mais c'est vraiment... Mode de jeu vraiment bien, j'allais dire, mais bon, peut-être que je vais le regretter. On peut pas en refaire un directement. Donc quoi, ouais, je voulais juste vous dire que c'était si vraiment un mini jeu inédit sur euh, Kafak Il y a vraiment personne, aucun autre serveur qui l'a. Donc ça, c'est vraiment un truc vraiment sympathique qu'on a inventé. Et puis, euh, je suis quand même assez fier, je dois vous avouer, je suis quand même assez, assez fier parce que quand on travaille vraiment fort dans quelque chose, les amis, ça fait toujours plaisir euh, d'être. Euh Comment est-ce que avec le, le nombre de connectés qu'on a sur le serveur, etc. Je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de joueurs sur le serveur. On est rendu, attendez, je vais vous montrer. On est rendu à 7540 joueurs en 20 jours que le serveur est ouvert. Euh, C'est juste un truc de malade mental. Vraiment, vraiment de malade mental. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Euh, celle-là, on, on va en acheter une. Combien elle a coûté celle-là? Elle coûtait 12 000, on va en acheter plusieurs. Euh, on va acheter aussi de la bière. Et puis je vais vous montrer aussi ce mode de jeu là inédit. Donc en gros, vous achetez de la, vous allez au shop, vous achetez par exemple la bière. Okay? Vous avez 50% de chance de doubler votre mise. Donc là, vous avez vu, j'ai gagné. 50%. Alors je peux pas, je peux pas lancer au spawn, c'est vrai. Et là, on va relancer. Et là, peut-être que je vais perdre. Non, j'ai gagné encore. Donc 50% de chance de gagner sur la bière. Donc attendez, ouais, c'est ça. C'est 50% de chance de faire 6 000$. Euh, non. 3000 dollars. Comme vous voyez, là, j'en ai 3 de suite. Je vais peut-être en prendre une autre. Ça me fait de l'argent, au final, je, je fais juste gagner de la thune. Donc, euh, on continue à le faire. whoop a -do! Oh, on a encore gagné, dude. What the fuck? Ok, on va essayer la tiramaria. On a 15% de chance. Ça, c'est un peu plus dur, mais si on gagne, on gagne... Oh! On gagne 18 000, vous avez, vous avez vu? Et 18 000 encore. Nice! Nice! Donc, on était à 200... Attends, on va regarder vite fait. On était à 300 000 à peu près. On est rendu à... Ah, euh, on en a perdu de l'argent, tabarnak <rire> Tabarnak Ok, c'est après il y a aussi des trucs vraiment OP comme ça Donc vous pouvez 10 fois votre mise Mais ça coûte euh, 1 million Moi j'ai pas 1 million Vous avez le cognac aussi, que vous avez 10 potions de sens À 250 000, oh please, faut que je gagne NON <rire> On a perdu 250 000 Ça c'est un peu embêtant Et en plus on a du poison pendant euh, pas mal de temps Ça c'est embêtant mais bon c'est pas grave On a encore perdu, oh non On est rendu à combien d'argent 30 000, là, ok, c'est pas grave, on a assez pour acheter des, euh, des potions au shop, d'ailleurs on a rajouté des commandes aussi au shop, vous pouvez maintenant acheter le slash near, le set home, ainsi que le slash back, euh, si vous êtes un joueur, vous n'avez pas de potions, donc voilà, euh, let's go acheter les potions de heal, et ça devrait être bon, parce que j'ai déjà des, euh, des joints pour le heal, ça c'est bon, feather falling au cas, donc let's go les amis, on attend juste que le temps commence, et puis on se retrouve euh, tout de suite, à ah, tout de suite, ok, avant qu'on recommence les amis, on va y réessayer pour les mines, ok vous êtes prêts Là. Ok, on est rendu à combien 11 000. 12 000. Ok, ok, ok, nice, nice, nice, nice. nice. Là. Ok, 13 000. Ouf, 14 000. Faut aller jusqu'à, genre, on a mis quoi, 10 000. Faut aller chercher au moins 5 000. Ok, ça. 5 000 de plus, nice. Ok, on double mise ou pas Ouf, Ok. Ça commence à tirer, c'est serré les gars. 16 000. Ok. Ici. NON Ok, let's go boys, on doit gagner cet emploi j'ai dû aller l'allumer dans la console. J'allais quand même pas attendre euh, aussi longtemps, les amis. Faut vraiment gagner quelque chose d'OP. Il y a plein de joueurs qui vont se ramener. On a l'avantage. On vaut moins pouvoir en avoir un, je pense, avant. Bon, euh, Ah non. Mais même, même pas, peut-être qu'on va se le faire voler. Vu qu'il est super proche du spawn, les amis. Si vous savez pas c'est quoi le temple, le but c'est qu'il y a des cristals qui apparaissent. Faut les casser. Et puis celui qui donne le dernier coup au cristal remporte le lot. Donc ils ont des points. Ils ont des trucs aléatoires où ce qui peuvent euh, apparaître. Et là, je pense qu'on va gagner celui-là. Il y a quand même des joueurs. Il y avait président Kennedy. J'ai vu qui achetait des potions. Donc il se préparait. Et là, qu'est-ce qu'on a gagné? Un casque. -pied. En épidote c'est quand même assez bon euh, Nice, nice, nice Par exemple on n'a plus de joint Donc j'espère qu'il y a des joueurs qui vont quand même venir Sinon euh, c'est trop facile, allez salut Mais comme vous voyez c'est vraiment intéressant Cet event là parce que euh, Quand il y a beaucoup de gens sur le c'est super difficile On sait pas qui qui va avoir Le, le dernier coup sur le, sur le Cristal et aussi il faut savoir que Là pour l'instant il oh, y a un gamba on va aller lui voler, okay. on va, vu, nous, nous, on va finir le nôtre en premier, on va directement aller sur lui, et puis on va lui voler celui du bas, ok les gars, aussitôt qu'on a notre récompense, on va sur le, le sien, on va essayer de lui voler la récompense, en plus c'est un youtuber je crois, donc allez, 2, 1, boum, ok, qu'est-ce qu'on a eu, je sais pas, mais on a eu, oh, on a eu une perle de volcanite. on a eu une volcanite. ok, let's go, faut essayer de lui voler, oh non, il l'a eu, il l'a eu, full chase, full chase, full chase, il l'a eu. Il l'a eu, le bâtard. Mais c'est pas grave, j'ai une pierre de volcanite, fait que... Ah, je sais pas si je veux vraiment fight contre lui, gros, parce que j'ai eu une pierre de volcanite, donc je pourrais juste back, mais en fait, il reste un autre, un autre truc. Ah, oh, a un autre gars. Ok, je vais me fight contre le YouTuber. L'autre, qui est full P4, donc... Euh... Ok, let's go, let's go, let's go. Faut que je ça, parce qu'il y a eu un loot, lui. C'est sûr, sûr qu'il y a eu un loot, parce que moi, je l'ai pas eu, à moins que je l'ai pas vu dans mon inventaire. Mais normalement, c'est lui qui a eu le loot Ok, let's go les boys, faut se concentrer un peu. Oh, vous avez vu, on a fait aussi des changements au niveau du PVP, etc. Il y a quelqu'un qui l'a eu... Euh, fuck, ouais. Moi je dis pas moi qui l'ai eu à moins que j'ai eu des joints Que j'avais pas vu que ça s'est rajouté à ma pile de joints Mais vous avez vu aussi que le PIP les amis Comme vous avez pu vous témoigner dans la dernière vidéo Il est un peu lent euh, On a réussi à régler les, les soucis Je vous avais dit que je vais faire des changements En force de jouer sur le savoir Je vois qu'est-ce qui, est, qu est qui a changé euh, Comme je vous dis le temple selon moi c'est à changer euh, Je pense que le temple c'est quelque chose Qu'il faut qu'il soit un peu plus difficile Même chose pour le volcan Je trouve que le volcan est trop, euh, trop facile Je vais juste voir après quand est-ce que le volcan démarre euh, Peut-être que je pourrais vous en faire un pour la prochaine vidéo. Mais vous allez voir, c'est super simple le volcan. C'est trop simple, même je dirais. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'améliore. quoi. Donc j'espère juste qu'il va pas back ou me trappe. Ce serait vraiment pas cool. Euh, j'ai juste vraiment envie de me fight legit. Euh, je n'ai pas le goût de chase quelqu'un non plus. De toute façon, s'il va hors de la Roi Sonde, je ne vais pas le suivre. J'ai pas envie de mourir avec le P4 pilote en plus que j'ai récupéré. Et euh, le casque plutôt. Et aussi la volcanite. Il faut savoir que la volcanite, c'est un minerai qui est obtenu absolument aux events, tu amis. Il n'est pas dans la map. Donc c'est quand même assez. Euh, assez OP. Et puis, euh, je suis quand même assez content qu'on l'ait eu euh, au, au temple, quoi. Parce que c'est quand même normalement juste au... Oh! oh! Il est à 1! Il est à 1. faut vraiment qu'on le tue pour récupérer le loot que lui, il a eu. Oh non, lui, c'est qui? On va aller. On va tuer lui. <rire> On allait! <rire> oh my God, ça, c'est un peu bâtard. Oh non! Ils veulent pas être alliés avec moi, King Lux? Oh tabarnak! Je savais que j'aurais dû me casser. Oh, J'ai des pommes en épidote. J'ai des pommes en cheat, je veux dire, -er, pas l'épidote. Ok, on, on, on team sur le gars là. Là, c'est bon, je pense qu'il veut être mon ami. Euh, slash P, puis c'est F12 pour voir mon armor, right? Y'a eu une clé! Non non non non non! Allez, allez, allez, allez! Ah, oh, t'es sérieux, tu veux fight? Je n'ai pas besoin. Je veux juste garder la clé, le keybox. Oh, on a eu vraiment des bons des bons trucs gros. Oh my god, GG. Message Lux, GG. On peut pas l'MP. Qu'est-ce qu'il me donne? Oh! Très aimable, mon ami. Tiens, prends la clé Lucky Box. Moi, j'en ai plein. OK, let's go spawn! Yes! Nice, les amis. Donc, pour final, on a eu vraiment de la chance. Je vais essayer de vendre mes spawners à Pig ou à et tout ça, à quelqu'un. Puisque moi, j'en ai pas vraiment besoin. On a eu un une poudre de volcanite. Ça nous en prend 9. Non, pas ça nous en prend 8 pour faire un plastron. Ou 4 pour des bottes. Moi, je pense qu'on devrait y aller pour des bottes. Qu'est-ce qui a gagné? Je vais demander, tu as gagné quoi On va voir qu'est-ce qu'il a gagné. Ça peut être quand même assez intéressant s'il a gagné euh, quelque chose de cool. Sinon, ça, j'en ai pas vraiment besoin. Euh, le P1 non plus. 18 juin, rip. Bon, ben tiens, je vais lui donner ça d'abord. Euh, je vais lui donner ça, tiens. Slash trade, king, lux. Tiens, prends ça, mon cher ami. Je vais lui donner. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, euh, prends, prends, prends, prends. Ok, donc moi, j'ai pas besoin de ça. Euh, ça, ça. Ça, ça, ça, plus ça, ainsi que ça. Oh, ça bug un peu. Hop là. Voilà. Et là, c'est validé. Là, lui il doit valider de son côté. Confirmé. Et. Oh! Il était full! J'ai récupéré le spawner un mouton! Ah bref en tout cas les amis j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vraiment laissez un pouce bleu partagez la avec un de vos amis les amis c'était vraiment sympathique de faire cette temple là euh, je me suis récolté une pièce euh, de plus en épidote, ainsi qu'un volcanite j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire le volcan etc dans la prochaine vidéo le volcan il apparaît dans deux heures oh, il est déjà 3 heures du matin chez moi donc ça va être un peu tard les amis mais j'espère quand même qu'on va pouvoir avoir une chance de le faire dans le futur les amis un gros merci à tous pour votre support sur ma chaîne youtube dernièrement je vous aime c'est si un compte ciao